Bonjour, Thomas de chez Défitec. Depuis 2014, je vous propose un mode d'emploi 2.0. Cuisine équipée et électroménager. Comment choisir et entretenir ces électroménagers pour les garder plus longtemps, mais également le choix des produits à mettre à l'intérieur. Des nouveautés, on les review avec vous et vous saurez tout. Les comparaisons sur les produits et bien évidemment, comment se faire un vrai café. Rendez vous tous les samedis matins à 10 h et abonnez vous.